le système de noyau de la police, un petit château. Et là il y a un petit un et -là, il y a et quand il est là, il a entraîné mais il à nouveau. Bon. Et j'ai si si. Il a un bon un les... il il Il va, il il va, il il va, il ça Moi c'est il va, il va, c'est vrai, c'est comme des pommes par contre. On a toujours pas utilisé oh, mon gros drap là au En fait, je vais finir par te le baisser sans moi. Il fait des trucs bien et tout. Et moi, j'avoue que. Je sais pas comment la faire. <rire> J'en ai de révolution <rire> Et ben voilà On va aller de faite Je te laisse sans, du coup. Ouais, si tu veux Oh, c'est le même il te donne un code. T'as envoyé par SMS euh, euh, Il va te le... normalement il le remet Ah euh, ben non. Ouais, je ok, c'est bon. bon. Ouais. Et à partir de là, ben... Bah, tu fais actualiser pour qu'ils regardent dans ton répertoire s'il y a des gens qui l'ont déjà, il va te les afficher. Sinon, comme elle te dit, il faut un numéro sur le J'avais refait, la euh, semaine dernière, j'avais refait ta pancarte. Euh, ouais, enfin, j'avais des, des bambous, bambous euh, et les mecs qui, tapaient, euh, des mecs qui tapaient avec les bambous sur les tables et tout. Et je me dis, oh là, je suis pas sûr qu'on puisse faire ça trop souvent. Mmh. Puis après, euh, les personnes sont venues. Mmh. Ça l'est immense, tu l'as Ah ouais, moi aussi, je l'ai coupé. Hein. Ouais, par contre, je vais euh... pas dévoire, je vais te coller avec parce ouais. que c'est pas du tout le même lieu. Mais bah, toi, tu crois plus que, plus que tu vas juste colorier Ah écoute, ouais, ouais. Mais... non, on mais... enfin, va te dire que <rire> le cerveau étant... ouais, c est en grève. Mais bon, c'est dégueulasse quand tu vois ça. Tu peux être que tu as pas fait de vous, tu as pas que pas de vous. C'est cool, c'est Non, mais je vais prendre un abonnement, je vais prendre un abonnement après. Oui, il faut prendre le minimum! Il est bien ce euh, C'est... Non, mais je vais en prendre un! Ah mais... ouf! Mais ça va, pas le temps! Mais... C'est <coughs> Ah, c'est pas mal ça, deux rouge. Ah mais il n'y a pas de blanc malheureusement. Bah si mmh. le gris, oh, c'est du, du blanc mal lavé. C'est du blanc mal lavé. De toute façon le blanc c'était la, la royauté, hein, c'est ça. Ouais sûrement. Hein, je crois que le bleu c'est la République, le rouge du sang de la Révolution et le blanc de la royauté. Donc c'est normal qu'ils sont. <rire> Non mais c'est marrant, mais... Parce que... les les, les, les et tout ça, enfin, les séries en temps normal, euh, quand, quand ça voit quelqu'un, ça s'en Ah bah euh, ouais, ça va bien bizarre elle ouais, en a vu derrière mmh. ma chienne, hein. mmh. c'est un peu bizarre. C'est impressionnant quand même. On la tête, elle le Ah, hein, les, les, mais mais ils sont tournés, ils sont pas trop. trop hein. Ah, mais c'est impressionnant ouais. comme, comme, comme animal. Parce que quand les les tu vois les bêtes. on prend dans la chienne des mmh. voies, mmh. euh, et j'en ai filé un à la... Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah oui, mais c'est impressionnant. Ah, c'est magnifique. Tu vois, là, il y a la table. Moi, j'étais là avec mon béthélie. Ils sont passés là, sans me toucher. Ouais, mais c'est J'ai eu les jetons. Il peut être percuté. Hein. Bah oui, bah oui, oui. Mais là, non, il ne vous pas, pas percuté. quand que je, que je me promène, à chaque fois, je regarde par terre s'il n'y a pas des. des... Ou des là, je, des me méfie, bois. je me méfie. moi, S'il n'y a pas des traces de pattes de sanglier ou de, de biche ou de. Non, mais pour voir, parce que c'est joli aussi, les traces comme ça. Mais si, de... il y en a D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des fois les font, des chasseurs mmh. de pas qui ont vraiment des matures, c'est comment mmh. Bah ben, nous, il y a eu la, la première année qu'on était dans Lyon, il y avait au euh, même endroit que je t'ai dit, la harpe de sanglier, ils mm. sont tout le temps là, a priori, ils avaient tout de suite, enfin, ça avait battu, hein. Là, on en avait 20, 25. Hein.